Le pardon, c'est le dossier le plus important du temps. Le pardon n'a pas de temps, le pardon va avec le temps. Tous les hommes, plus de 95% des hommes, les hommes de notre temps, ou de tous les temps, ont besoin du pardon. Et de tous les documents que j'ai écrits, j'ai réfléchi sur celui-ci, qui est le pardon, chemin de vie abondante, qui est la clé, pour ainsi dit, de toute vie heureuse. Tous les hommes, tous autant qu'ils sont, ont besoin, on en apprend ça ne concerne pas religieux, chrétiens. Les hommes de tous les niveaux ont besoin de vivre le pardon. Et ce document que j'ai écrit, je peux dire, ça m'a beaucoup pris parce qu'il il fallait beaucoup fouiller. Et les francophones et les anglophones et les psychologues et tout, pour en ce qui fait que le document, même la rédaction, euh, c'est quelques pages, les témoignages ont couvert tous les autres. Assez de témoins que j'ai reçus ici comme à l'extérieur et partout sur comment on a vécu le pardon. Vous voyez si volumineux que c'est. La première version n'était pas autant volumineux et j'ai eu la chance, comme je suis traducteur, de traduire exactement tout ce qui est en français en, en anglais pour permettre à tout le monde d'en faire bon usage. Et c'est un livre à avoir dans sa poche partout on est. Comme l'a dit l'évêque qui l'a préfacé, le pardon concerne toutes les couches euh, sociales. Tous les hommes, les enfants besoin de pardonner, les parents besoin de pardonner, les membres besoin de pardonner, l'emploi besoin de pardonner, l'emploi besoin de pardonner. Le pardon concerne tous les hommes. La plupart du temps, j'entends des gens dire euh, "Je n'arrive pas à pardonner, j'essaie mais je n'y arrive pas, j'ai pardonné mais dès qu'il le voit, euh, je me je me sens énervé, j'ai envie de lui répliquer. Le pardon, bref, pose de problèmes à tous les hommes. Mais si tout les temps ne peut pas être pardonné, c'est en tenant on peut tout de même y faire effrayer y un chemin et pardonner par étape. C'est pourquoi j'ai prévu ici, vous allez voir les 8 degrés du pardon qui, qui, qui permet d'aller vers le pardon, les 9 étapes du pardon et enfin les 10 pas vers le pardon. N'importe qui parcourt ces 10, ces 3 niveaux du pardon réussira forcément à pardonner. Je n'ai pas... Il y a des gens qui l'ont exploité, même au-delà du pays, qui ne m'ont jamais vu et ce n'est pas mal que j'ai eu le retour. Vous êtes l'auteur de tel document Quelqu'un me l'a offert, franchement, Dieu peut, je, je ne peux pas vous dire tout ce que Dieu m'a fait à travers la, de ce bouquin. Et c'est pour permettre à tout le monde d'en faire usage que j'ai dû m'être pas écrit. Parce que toutes les fois, ou dans mes voyages, ici comme à la j'ai fait des séances sur le pardon, j'ai vu des résultats qui m'ont dépassé. Après mon premier bouquin écrit en 2013, et dans les démarches de délivrance, j'ai vu que le pardon est une étape importante sans laquelle, sans laquelle on ne pourrait pas s'en sortir. Le pardon profite à qui l'offre. Tous les hommes, n'importe qui voit ce bouquin, je parie tous ceux qui me voient de loin, s'ils fouillent leur fond intérieur, ils vont dire attention, ça me concerne. Soit on a demandé le pardon, ou on a offert le pardon, ou on est bloqué au niveau du pardon. C'est une réponse que je viens offrir à l'humanité sans frontières. pourquoi je l'ai traduit en anglais, pour que tout le monde puisse en faire usage et en tirer le meilleur profit. Parce que Dieu, voyant l'avantage que le pardon porte, nous demande de le faire 70 fois, 7 fois par jour. Ça veut dire qu'en deux minutes, il faut avoir pardonné une fois. Pour le moment, je l'ai déposé au siège de renouveau à, à Saint-Michel. J'ai déposé une partie à la de Notre-Dame. Mais ceux qui le veulent, peuvent directement appeler le 62, 41, 80, 80 ou 60, 09 60, 60. Je l'ai traduit comme je l'ai dit. Ça peut être offert aux francophones comme aux anglophones, puisque c'est la tradition de ma carrière. Je les laisse, donc ai donc j'essaie de rendre ça en même temps en anglais pour permettre à tout le monde d'en faire usage.